Et donc, on va faire notre petite prière, comme d'habitude, pour élever nos pensées vers Dieu et vers les bons esprits. Leur demander de nous aider ce soir dans ce cours, que nous puissions bien analyser, comprendre, saisir la logique de tous ces enseignements. Nous en convaincre, après les avoir comprises, et ensuite les mettre en pratique cette adéquation avec les lois de la nature qui, en fait, nous amènera vers la santé, vers le bonheur. Et nous demandons aussi que s'il y a des esprits qui peuvent être parmi nous ce soir, euh, qu'ils puissent aussi euh, suivre cette étude et que cela puisse aussi leur être utile de leur côté. Voilà. Alors, Donc, je vous ai mis le programme, j'espère que vous le voyez. Hein, donc, euh, le module 1 c'était l'introduction à l'étude du spiritisme, hein, avec sept euh, leçons qu'on qu a terminées. Les, les enregistrements sont tous sur euh, le canal YouTube, hein, une playlist euh, études systématisées, euh, canal YouTube, regard spirit de, du mouvement spirit francophone, et aussi sur celui de, de la Fédération spirit française, Alain Kardec. Le module 2, Dieu, c'est ce qu'on a vu donc, euh, il y a 15 jours et puis la semaine dernière, hein, la tribu de la divinité. Et aujourd'hui, ben, on va passer au module 3 qui est euh, l'existence et la survie de l'esprit. Et donc, on va voir ben, quelles, sont les quelles sont les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit. D'accord Donc, euh, hop, voilà. Voilà. <coughs> Alors, euh, on va attaquer tout de suite les notions de base. Hein. Donc, euh, comme, comme on le disait au début, euh, c'est un, une question assez fondamentale. En fait, c'est vrai que Dieu, c'est encore plus fondamental, mais cette euh, question de l'âme, c'est vraiment la première étape pour quelqu'un qui n'est ne, qui ne, qui pas spiritualiste encore, hein, celui qui est matérialiste, comme c'est les conceptions de la science, de la médecine, euh, les conceptions dominantes hein, de la science et de la médecine, qui consiste à dire que l'esprit, c'est le produit du cerveau, hein, que l'âme ou l'esprit n'existe pas de façon indépendante du corps physique. Le jour où le corps physique meurt, ben, l'esprit meurt avec. Il hein, in n'a d'existence que tant qu'il y a des réactions biochimiques du cerveau. Donc En gros, ce sont ces réactions biochimiques du cerveau qui sont la cause de, euh, de l'âme, de notre personnalité, de tout ce que nous sommes. Ça, c'est le point de vue matérialiste. Le point de vue spiritualiste, il est différent, même opposé, hein, puisqu'il consiste à dire que euh, on, nous avons tous une âme hein, qui est indépendante du corps physique, qui n'est pas matérielle. Hein, que euh, ce qui se passe dans le cerveau, euh, c'est en fait euh, un effet hein, de l'action de l'âme sur le corps physique et non pas la cause de notre personnalité, hein. c'est-à-dire euh, le, le, euh, le point de vue spiritualiste compare euh, le cerveau un peu à un piano. Hein. Il faut qu'il y ait un compositeur qui compose une musique, ensuite un musicien euh, qui joue sur le piano et c'est le piano ensuite qui rend euh, la musique. Donc, euh, le piano n'est ni le compositeur, ni le pianiste, d'accord ben, C'est pareil pour le cerveau, hein. le cerveau n'est pas euh, l'esprit. L'esprit est indépendant euh, du corps et euh, donc le cours, le cours aujourd'hui, on va parler aussi de la survie de l'esprit, c'est-à-dire si, si nous avons une âme qui est indépendante du corps, ben, forcément les, les questions suivantes viennent tout de suite euh, d'où elle vient et où elle va. Est-ce qu'elle existait avant euh, notre naissance et est-ce qu'elle continue à exister après la mort donc, vous voyez, là, on est vraiment à la clé de ce changement du paradigme matérialiste vers le paradigme spiritualiste. D'accord euh, Plus de la moitié de la population mondiale a déjà fait le pas, hein, dans certains pays, même jusqu'à 80 même plus au Brésil, me semble-t-il. Euh, et puis, les, les pays, je dirais, où il y a le plus de matérialistes, ce sont… Euh, voilà, il y a quand même déjà presque une moitié de spiritualistes. En France, on a dépassé… Euh, les 50%, hein, selon certaines statistiques, il y a entre 50 et 60% de gens qui croient déjà que la vie continue après la mort, donc qui croient à l'âme, et euh, donc euh, qui sont spiritualistes. Et, et d'autres statistiques montrent plutôt, euh, au lieu de 50%, ils montrent deux tiers, donc 66%. Quoi. Voilà. Euh, par contre, là où on trouve le plus de résistance, ben, c'est malheureusement dans les milieux intellectuels, universitaires, médicaux, euh, euh, philosophie. Euh, voilà, c'est là où euh, euh, on trouve le, le, le plus de résistance encore à ce paradigme spiritualiste. Mais quand on va dans la population en général, ben, idée, les idées innées ne sont pas encore, euh, euh, disons, oblitérées ou, ou masquées ou aveuglées, hein, pour utiliser un mot un peu plus fort par euh, les connaissances intellectuelles, hein, euh, la conscience analytique cognitive, comme dirait Charbonnier. Et donc, ces personnes-là euh, suivent les idées innées du fait qu'elles ont, qu ont une âme. Voilà. Et donc, euh, les spirites, évidemment, là, une des clés du spiritisme, c'est une philosophie spiritualiste, c'est euh, donc euh, euh, que l'âme existe, qu'elle survit mm. après la mort. Et le spiritisme apporte des preuves, et ces preuves, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. d'accord Donc, clairement, bon, l'affirmation du spiritisme, c'est l'âme de l'homme survit au corps et conserve son individualité après la mort. Donc, le fait qu'elle survit au corps, bon, je pense que la majorité des religions sont plus ou moins d'accord avec ça. Qu'elle conserve son individualité après la mort, donc là, on trouve peut-être déjà quelques variantes, hein, par exemple… Le, le, ceux qui pensent que l'âme c'est un peu comme une goutte d'eau qui retourne dans l'océan hein, donc que l'individualité se perd et revient dans un grand tout euh, voilà donc le, ce qui revient presque au même que le, le, le matérialisme d'une certaine façon hein. et donc euh, la position du spiritisme c'est non, euh, l'âme survit au corps et conserve son individualité notamment sa conscience qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, on garde notre conscience de l'autre côté d'accord alors, quelles sont les preuves de l'existence de l'âme On va commencer. Donc, l'existence de l'âme est prouvée par les actes intelligents de l'homme qui doivent avoir une cause intelligente et non une cause inerte. Donc, on revient encore une fois à cette loi de causalité qu'on a vue pour, comme preuve de l'existence de Dieu. Et les actes intelligents de, de, de l'être humain, bon, est-ce que ces actes intelligents peuvent être le produit euh, l'effet de réaction biochimique à l'intérieur de notre cerveau, voilà, ce serait une approche déterministe euh, qui ferait de nous quelque part des machines ou des robots. Hein. Et donc, euh, euh, le, le cerveau, bon, c'est de la matière vivante, hein, ce n'est pas vraiment de la matière inerte comme il le dit ici. Mais est-ce qu'on bah, fait un petit bouillon là, de neurones, euh, du coup, les réactions euh, se produisent et font euh, une personnalité comme la mienne ou comme la vôtre ou comme celle d'un Gandhi ou, ou, ou autre. Hein euh, voilà, bon, c'est ça la position matérialiste. Quoi. Et donc, euh, le, le spiritualisme, le spiritisme, il dit non, il y a une cause intelligente qui est l'esprit hein et donc qui est euh, indépendante du cerveau. Le cerveau ne sert en fait que d'instrument. D'accord. Euh, il continue en disant, son indépendance de la matière est démontrée d'une manière patente par les phénomènes spirites qui la montrent agissant par elle-même. Alors, dans cette phénoménologie, alors là, si euh, je, je viens de relire euh, le livre L'âme est immortelle de Gabriel Delane, il ben, y, a, y a pléthore euh, de phénomènes hein, qui montrent que l'âme est indépendante du corps. Michel Oui, Charles. Alors, tu vois ce... Comment dire Ce petit article-là, il est très discuté par des psychiatres, par des neurochirurgiens, parce qu'ils vont, ils vont te dire que, eh bien par exemple, lorsque quelqu'un n'a pas le moral, il suffit de prendre un comprimé, un peu de chimie. On modifie euh, bien sûr la chimie du cerveau et la personne va mieux, retrouve le moral, n'est plus dépressive. Euh, quelqu'un ne dort pas, on va trouver... Euh, des choses pour la faire dormir. Bref, ils vont te dire qu'avec des comprimés, on peut arriver à modifier la pensée de la personne. Alors, ils agissent en fait sur l'effet. Quand le piano il est désaccordé et qu'il ne fonctionne pas bien, eh bien, il faut le réaccorder. Quand, comment dire, voilà, si une personne, par exemple, qui, qui, qui, qui est obsédée avec des manifestations d'esprit qu'elle n'arrive pas à contrôler, ben, quelque part, ben, ils donnent des, des comprimés pour euh, calmer son activité mentale, et ce qui fait que euh, ben, l'esprit le, le, obsesseur n'arrive plus euh, comment dire, à s'exprimer par le corps de l'obsédé comme il le faisait avant. Donc, quelque part, en faisant ça, ils ont raison de dire qu'effectivement, euh, ils arrivent à atténuer parfois avec euh, certains phénomènes, avec des médicaments, mais ils traitent l'effet, ils ne traitent pas la cause. Et oui, c'est ça. Donc, la conclusion qui dit qu'on euh, arrive avec des pilules, donc l'esprit n'existe pas, c est, c est, ça, ça c'est un raisonnement qui est scientifiquement faux. Tu vois Parce que euh, les phénomènes dont on parle ici, hein, ce sont des phénomènes, euh, par exemple, déjà pour démontrer euh, qu'on qu a une âme, donc ce sont tous les phénomènes de dédoublement, de sortie de corps, des vivants. D'accord Et là, vous avez eu… Euh, Pléthore. Alors de là, ils citent plein, plein, plein d'expériences de, qui ont été faites par Aksakov par le colonel de Rocha, par beaucoup, beaucoup d'autres scientifiques hein, qui ont réussi à photographier, hein, donc avec des preuves euh, à l'appui, donc le double de la personne en dehors du corps, hein, et notamment le colonel de Rocha avec ses livres, l'extériorisation de la sensibilité, l'extériorisation de la motricité. Ben, il a démontré que euh, quand il arrive à faire euh, sortir l'esprit, hein, euh, à, à, à induire par l'hypnose hein, une sortie de corps sur un sujet, le corps il est sur la chaise à côté. Quand il va piquer sur la chaise à côté, ça va créer des douleurs, alors que quand il pique le corps, il n'y a plus de douleur. Donc, il dit voilà, c'est l'extériorisation de la sensibilité. Et y, des expériences comme ça, ils sont allés très, très, très loin. Donc, je vous conseille de... de de lire hein, ce, ce, ce, le résumé qu'en fait Gabriel Delanne dans son livre « L'âme est immortel » parce que c'est vraiment euh, donc des exemples. patents. Après, vous avez d'autres exemples de dédoublement, hein, comme Kardec en parle dans le livre des, dans, dans, dans le livre des médiums, Saint-Alphonse Saint de Ligaurie, donc euh, qui existe, Jésus aussi, hein, dans, dans toute l'histoire, euh, toutes les annales, euh, les, les anciens documents euh, religieux ou autres, on trouve des exemples de dédoublement qui sont les mêmes que ceux qu'on observe encore aujourd'hui, où donc l'esprit d'une personne sort de son corps. Donc, le corps, évidemment, il est plus conscient, il est dans une espèce de demi-sommeil puisque l'esprit en fait de, de, de la personne n'est pas là, mais il est ailleurs, et il arrive donc parfois même à se rendre visible et tangible à un autre lieu exactement à ce même moment. Donc, au point que les personnes ont parfois la sensation qu'ils étaient vraiment physiquement là. Vous voyez, dans le cas de Euripide Barzanulfo, par exemple, c'est un, un médium brésilien du tout début du XXe siècle. Vous pouvez lire sa biographie dans, sur l'Encyclopédie Spirit, hein, qui a été traduite par mon épouse, et vous verrez qu'il y a des phénomènes absolument extraordinaires hein, de dédoublement. Donc, ça, c'est une, une des preuves. L'autre preuve moderne hein, et qui est extrêmement à la vogue de ce dédoublement et euh, du fait que notre âme est indépendante du corps. Hein, le, le, le phénomène, je dirais, euh, qui vraiment aujourd'hui pousse très, très fort dans le sens de l'existence de l'âme, bah, ce sont les expériences de mort imminente. Hein? Le corps est là, il, inanimé, il fonctionne plus, hein, le cerveau n'est plus irrigué, l'électroencéphalogramme est plat. Et pourtant, la personne, elle a des perceptions, elle a un vécu, elle, euh, elle arrive à, à rapporter des éléments tangibles de choses qui se sont passées dans la salle de réanimation, voire même dans les salles à côté. Donc là, de tout ça, c'est beaucoup plus difficile à expliquer comment le cerveau qui n'était plus irrigué, qui ne fonctionnait plus, a pu percevoir et mémoriser toutes ces choses. Quoi. Mmh. Donc, les EMI, ça fait partie donc de ces... Il euh, faudrait d'ailleurs qu'on le cite, euh, que je le cite dans le résumé. Hein. Euh, c'est, je dirais, le phénomène moderne hein, qui, qui est très à la vogue. Pourquoi ben Justement parce que c'est un phénomène euh, de pratiquement ce qu'il y a de meilleur pour prouver que l'âme existe et qu'elle est indépendante du corps. Christophe Ou Claudia non, c'est Christophe, je suis, je suis plus pipelette qu'elle en fait. Mais euh, oui, effectivement, les expériences de mort imminente, et puis quand tu parles d'expériences de mort imminente aux gens qui découvrent la spiritualité, ils, ils, ils accrochent tout de suite à ce sujet-là. Oui. Et puis après, après, ça permet de, comme je le fais, d'aller sur le spiritisme. Mais bon, bref, euh, moi ma question c'était… Non, pas que c'est la caméra. Ma question c'était, euh, donc si, si, si j'en suis la logique des matérialistes, euh, C'est le même principe que pour le, dans le spiritisme, c'est-à-dire qu'on est tous simples et ignorants, puisqu'à la naissance, on a tous un cerveau, mais il n'est pas rempli. Mais il y en a, d'après eux, donc, euh, selon la chance que l'on a, selon le, le hasard qui fait bien les choses, il y en a qui naissent plus ou moins intelligents que les autres. Donc Ce qui veut dire qu'on n'a pas tous le même cerveau dès le départ. Euh, ça non plus, ce n'est pas très, très, pas très logique tout ça. En fait, puisqu'à la base, on a tous le même. Si on est bien constitué, on a tous le même cerveau, mais finalement, on voit qu'il y a des différences déjà dès le plus jeune âge. Oui, puis il y, en a, il y en a même qui avancent l'hérédité. Hein mm. Mais on constate que bah, ce n'est pas le cas, parce qu'on trouvera toujours plein d'exemples, hein, des jumeaux univitelins, hein, par exemple, vraiment le, le jumeau, tu sais, copier-coller de l'autre, hein, mm. euh, qui ont des caractères complètement différents. Hein Donc, mm. euh, il y a plusieurs éléments qui poussent dans le sens de dire que bah, ce n'est pas ça. Ensuite, si tu supposes que, ben, par exemple, moi, je suis le résultat de ces réactions biochimiques dans le cerveau, si demain, je pète un plomb et puis que, que, que je prends un bâton, je tape sur la tête de mon voisin, je vais dire, ah ben désolé, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute aux réactions biochimiques de mon cerveau. Voilà. Donc, ça déresponsabilise, tu vois. Je suis une machine, je suis un robot. Hein alors bon, c'est sûr, oh, ouais. comme la machine elle a tendance à mettre un coup de bâton sur, le, sur la tête des voisins, ils vont peut-être me mettre en prison ou quelque chose pour éviter que je mette la, le bâton sur la tête d'un autre voisin. Mais c'est là où on voit que l'absurdité de cette, de, cette, de cette hypothèse matérialiste est déterministe, hein parce que le ouais. déterminisme, c'est pareil. Si c'est des réactions biochimiques du cerveau, théoriquement, tu as les conditions initiales, tu arrives à prévoir tout ce qui va se passer au long du temps, tu vois. Donc, ça veut dire qu'on est de véritables robots tu vois, de, ou des machines, la, la thèse matérialiste, en fait, c'est ça. Hein? Et mmh. Alors que la thèse spiritualiste avec l'esprit qui se réincarne, qui évolue, euh, qui a la cause et tout, c'est clair que ça donne une vision euh, complètement différente, euh, beaucoup plus profonde et beaucoup plus juste aussi. Mmh. D'après, il ouais, y en a un qui naît euh, avec un, un handicap euh, aveugle ou, et, et l'autre, il naît sain d'esprit. Hein, c'est vrai, c'est comme tu dis, c'est la faute à pas de chance. Et donc, mmh. c'est totalement incompatible avec euh, ouais. une infinie justice divine, comme on a vu la semaine dernière. Mmh. OK, merci, Charles. Donc, c'est donc, pour ça que on, on, le bon Kardec a commencé par Dieu. C'est une question fondamentale parce que euh, donc là, on voit cette logique. On a dit la semaine dernière, Dieu, s'il existe, il est infiniment juste. Donc, euh, voilà, le fait de, de raisonner sur une vie ou le fait de raisonner sur des réactions biochimiques. Ben Ce n'est pas cohérent avec cette infinie justice de Dieu, alors que l'existence de l'âme qui, comme tu l'as dit, Christophe, a été créée simple et ignorante, mais perfectible et que chacune a avancé à son rythme, selon ses mérites, son travail. Ça, c'est une conception qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus en ligne avec cette infinie justice divine. D'accord donc, en gros, euh, c'est la cause, et pas le, le cerveau, c'est juste, euh, c'est comme la télévision, hein, les acteurs, euh, les présentateurs ne sont pas dans la télé, hein, ils sont dans un autre studio et la télé, elle ne fait que transmettre euh, ses, les, comment dire, les films et puis les émissions, tout comme le cerveau ne fait que transmettre euh, le, les ordres qui sont donnés par notre propre esprit. D'accord Alors, c'est vrai que quand le cerveau, est détraqué, hein, quand le piano est désaccordé, ben le, le meilleur musicien, il n'en sortira rien de bon. Hein. Donc, il, y a, il peut y avoir, s'il y, y a un problème physiologique au niveau du cerveau, ça va influencer sur l'expression de l'esprit. Les matérialistes disent, vous voyez, c'est la preuve que c'est le cerveau, parce que si je, si je casse une neurone du cerveau, ça ne fonctionne plus. Ben, c'est pareil, si vous, si vous cassez un transistor de la télévision, elle ne marchera plus non plus. D'accord Ça ne prouve pas que euh, la télévision euh, ou, le, ou le cerveau, c'est l'esprit. Vous hein voyez le genre de raisonnements euh, donc, qui sont liés à cette question de euh, cause à effet. Oui, Vincent Alors, moi, j'aurais une question. Qui sommes-nous, alors, dans ce cas ben, Nous sommes une âme incarnée dans un corps physique euh, voilà, en, en, en cours d'évolution. D'où venons-nous ben, ouais, Notre âme existait avant, elle a eu d'autres incarnations. Et où allons-nous ben, Elle aura d'autres incarnations. Et tout ça, ça se fait sur euh, une ligne d'évolution. À chaque euh, étape, à chaque incarnation, ben, on évolue intellectuellement et moralement. Voilà ce que nous sommes. Oui, parce que si tu prends l'exemple d'un objet, hein, c'est-à-dire que si mmh. euh, tu, tu dis, voilà, on est une télévision, on, est que le, on retransmet quelque chose, alors, on est un objet, si on n'est qu'un instrument de musique, on n'est qu'un objet, La télévision, on n'est pas le, un sujet. Le corps, c'est l'objet, le mais l'essence, elle est dans l'âme. Et ce que nous sommes, ben, c'est une âme incarnée temporairement dans un corps. Le corps, c'est vrai, il, comme la télévision, elle sera recyclée au bout d'un certain moment. Notre corps physique, lui aussi, au bout d'un lorsqu'on meurt, il sera recyclé aussi. Hein? C'est ce qui est matière et matière, et ce qui est esprit, est esprit. Ça remet en cause beaucoup de choses du monde contemporain. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui refusent cette idée. Ben oui, mais après, ou elle est juste ou elle est fausse. Est comme Kardec disait, euh, si j'ai raison, euh, les autres finiront par penser comme moi. Si j'ai tort, je finirai par penser comme les autres. Et là, en fait, on vient argument à l'appui, hein, en montrant toute cette cohérence d'ensemble de la philosophie spirite. Donc, euh, de l'existence de Dieu, de l'existence de l'âme indépendante, indépendante du corps. Et donc, euh, c'est un modèle qui, qui, qui, a, qui, qui a du sens, qui a de la logique, qui correspond avec euh, la, la phénoménologie qu'on observe. Hein. Donc, euh, voilà. Après, s'il y a un meilleur modèle qui correspond encore mieux avec tout ce qu'on observe comme phénomène, euh, moi, je serais le premier à le prendre. Pour l'instant, je n'ai pas, pas trouvé. <cười> Moi, j'aurais tendance à dire, est-ce que c'est la croyance qui fait la réalité ou la réalité qui fait la croyance ben, dans, dans mon cas, typiquement, je n'y ai pas cru au départ. Hein. C'est en observant d'abord les phénomènes que je suis arrivé à la conclusion que le modèle explicatif le meilleur, c'est encore celui-ci. Tu vois Donc, c'est bien la réalité qui a fait la croyance, dans, dans mon cas. Maintenant, il y a d'autres personnes, évidemment, qui ont cru au départ et où les phénomènes sont venus confirmer. Chacun a un peu sa démarche dans ce, dans ce sens. Mais tu n'as pas de, de passage obligé de l'un ou de l'autre. À partir du moment où c'est dans, dans les lois de la nature, euh, la croyance, elle est amenée. C'est là aussi, que, parce que c'est la, la, la, la foi raisonnée de Kardec, hein, c'est-à-dire que euh, si je te demande, est-ce que tu crois que la Terre et la Lune s'attirent Hein, si tu as, si as compris un petit peu la loi d'attraction universelle, tu vas dire ben non, je n'y crois pas, c'est le résultat de la loi d'attraction universelle, donc c'est comme ça. voilà." Donc les, quand on utilise le mot croyance, euh, dans mon cas par exemple, hein, au niveau des spirites, est-ce que tu crois que tu as une âme euh, et qu'elle va survivre après le corps ben, Je lui dis, ben, j'y crois au, au, autant que je crois que la Terre et la Lune s'attirent, le soleil euh, attire les planètes qui tournent autour de lui. Tu vois, c'est plus une question de croyance, hein, c'est une question d'avoir compris quelque chose. C'est un peu au-delà de la croyance, c'est déjà de la conviction. Quoi. Mal compris, c'est une déformation de l'espace-temps. <rire> bah, c'est un modèle qui représente la même chose, en fait. Tu vois la déformation de l'espace-temps explique bah, pourquoi le, le soleil… Le, hein, Einstein, ce qu'il est, est venu dire, il n'a pas dit « Newton, t'as tout faux ». Il a dit Newton, t'as juste, mais quand tu vas calculer l'orbite de Mercure ou les rayons du Soleil qui, ou les rayons des étoiles qui passent tout près du Soleil, eh ben, elle, elle se dévie un petit peu, voilà, tu vois. Et Donc la déformation de l'espace-temps, effectivement, ça correspond aussi à la réalité qu'on constate. Hein. Et Einstein a eu ce génie de citer justement cette expérience, hein, par exemple, dans, lors d'une éclipse solaire, vérifier que euh, la, la lumière d'une étoile qui était derrière le soleil à ce moment-là est bien déviée par le soleil, donc des expériences qui ont eu lieu, euh, je ne sais pas, une décennie ou deux après euh, sa théorie, et donc qui ont effectivement confirmé que sa théorie, elle avait vu juste. Tu vois Donc là, ce n'était pas une croyance, mais il, il, a, il, a mis, il a élaboré une théorie en indiquant les expériences qui pourraient euh, la confirmer. Tu vois? Et ça, ça c'est une démarche scientifique qui est tout à fait admise. Hein? Les hypothèses ex ante comme pour la planète Neptune, hein, quand ils ont calculé les, les orbites, ils ont dit qu'il manque quelque chose. Donc là, ben, probablement, il y a une planète à cet endroit-là. Donc, c'était l'hypothèse qu'ils qu avaient prise pour que les équations fonctionnent. Et puis, donc forcément, ils ont cherché un peu plus spécifiquement à cet endroit-là, ils ont trouvé la planète qui manquait. C'est comme ça que Neptune a été découvert le boson de Higgs. Il y a plein d'exemples comme ça dans la science, hein, où on fait les hypothèses avant, et hypothèses qui sont vérifiées par les expériences dans la suite. Donc euh, voilà, Alors, pour, pour revenir à, à l'existence de l'âme, euh, ouais, que sommes-nous C'est effectivement euh, la, la, la, la bonne question. Et donc, euh, on a ces deux écoles. Hein donc, euh, nous sommes le résultat des réactions biochimiques qui se produisent, déterministes qui se produisent dans notre cerveau, ou nous avons une âme, et c'est cette âme qui détermine euh, ces réactions biochimiques. Alors, vous avez, j'en ai déjà parlé quelque part, hein, la, la philosophie euh, de de Mendebiran, hein, qui est le spiritualisme rationnel. Hein, donc il, a, il est venu un peu après la Révolution française et c'est une philosophie qui a vraiment été étudiée, y compris par Victor Cousin hein, à la Sorbonne jusqu'au milieu du 19e siècle. Il était arrivé à cette, à cette nécessité de l'existence de l'âme uniquement par l'introspection. Hein. C'est-à-dire, il disait, ben, la volonté, par exemple, c ne, ne peut pas résider dans le cerveau. Il est, il est arrivé, preuve à l'appui, à montrer que la volonté, c'était bien un attribut de l'âme. Par exemple, quand je fais un geste complètement imprévu, comme de lever la main maintenant, ça ne peut pas être euh, la réaction biochimique aléatoire euh, irait difficilement dans un tel sens. Hein. Ça prouve bien qu'il y a une cause qui est extérieure hein, au corps, et qui a imprimé au corps cet ordre de lever la main. Et donc Géraud a levé la main. Oui, j'ai une petite question. Oui. Nous savons que l'âme c'est un esprit incarné. Pourquoi certaines personnes disent qu'on doit encore partir à Dieu vous pouvez répéter la question, Géraud, s'il vous plaît. Nous savons que l'âme, c'est un esprit incarné. Oui. Mais pourquoi oui. certaines personnes disent que l'âme doit encore retourner à Dieu Alors ah, oui. que ça doit retourner dans le monde des esprits. Alors, ça, c'est une, une question de, de définition de mots. Hein, parce que les mots âme et esprit ne sont pas toujours compris pareil par tout le monde. Hein. Donc, par exemple. Euh, les matérialistes, euh, pour eux, l'esprit, c'est le produit du cerveau. Donc, quand vous dites, euh, vous parlez avec un matérialiste de votre esprit, euh, lui, ça ne va pas le choquer, puisque pour vous, l'esprit, c'est l'entité indépendante du corps physique. Pour lui, l'esprit, c'est le résultat, des, des, des, le produit du cerveau. Donc, lui, il va voir l'esprit comme quelque chose de matériel. Vous, vous allez voir l'esprit comme quelque chose de spirituel d'accord, ou de non matériel. Et c'est pareil au niveau de l'âme. L'âme, euh, entre âme et esprit, ce sont des mots qui sont très proches, qui sont, qui sont presque synonymes, d'accord Mais qui ont chaque fois plusieurs sens. Hein? Euh, donc, euh, le mot âme, par exemple, c'est Kardec qui l'a défini comme étant l'âme, c'est un esprit incarné. Pourquoi qu'il a pris cette définition-là parce que vous avez des expressions qui disent que, par exemple, dans la région parisienne, vivent euh, 10 millions d'âmes. Donc 10 millions d'âmes, ça veut dire 10 millions d'individualités, 10 millions euh, d'esprits qui sont incarnés dans la région parisienne. Donc quand on dit, par exemple, l'expression Dieu est son âme ou que l'âme retourne à Dieu, ben, effectivement, quand on meurt, euh, on est toujours encore une âme, un esprit incarné, et quand on meurt, ben, notre âme qui était incarnée retourne à Dieu. Retourne vous voyez. À Dieu. C'est pour ça, c'est juste une question de si. se mettre d'accord sur le sens des mots, mais bon, euh, a, les mots âme et esprit sont presque synonymes, d'accord Et l'esprit qui retourne à Dieu, en fait, euh, donc ça c'était la vision religieuse, mais la vision spirite, c'est que euh, l'âme ou l'esprit hein, retourne dans le monde spirituel. Au moment de la mort. Voilà cette question, cette notion est assez mal compris. Oui, il y a beaucoup de confusion, effectivement, sur ces questions-là, surtout quand on parle avec des personnes qui sont adeptes d'une religion. Mais bon, il euh, y, y a quand même moyen de s'entendre. Hein? Kardec a clairement expliqué, notamment dans l'introduction du, du livre des esprits, dans quel sens il, il entendait, il comprenait le mot « âme » quand il l'utilisait dans ses textes Donc, il faut revenir à cette définition pour éliminer les doutes. Et il y a même une question du livre des esprits hein, qui dit « qu'est-ce que l'âme ?» Et les esprits eux-mêmes, qui voulaient être cohérents avec les définitions qu'ont données Alan Kardec, ils ont répondu bah, « l'âme, c'est un esprit incarné voilà. ». Donc C'est juste une question de se mettre d'accord entre nous sur les mots, et aussi de faire attention euh, quand on parle avec quelqu'un d'autre, hein, un matérialiste ou un, ou un religieux, euh, de, que les mots qu'on utilise seront bien compris par lui. Voilà, C'est euh, les difficultés du langage quand les mots ont parfois plusieurs sens. Alors, Philippe Oui, euh, quel est le nom euh, Bonjour d'abord. Que, quel est le nom de, du philosophe euh, que tu as cité euh, Mène de Biran. Oui. Est-ce que, est que, est que tu peux l'inscrire sur... Oui, ouais, je, je vais le mettre dans Mène de Biran. Alors, il, est très peu, il est très peu connu en France. Oui. Il était très connu euh, au, dans, la, dans la première moitié, euh, même au 19e siècle. Hein. Euh, mais euh, aujourd'hui, il est moins connu. Pourquoi? Parce que la philosophie, les philosophes sont dans leur majorité euh, matérialistes. Alors après, euh, y a, y a, là aussi, il y a d'autres mots maintenant qui sont apparus. Donc, on dit aussi moniste. Ça veut dire qu'il euh, y, y a une seule euh, euh, forme d'existence des choses. Hein. Après, vous avez le dualisme. Hein, qui dit, on a un article dans la Revue Spirit qui en parle, qui disent, non, il y a deux formes euh, de, de, de, de choses dans, dans la nature. Donc, il y a le matériel et puis il y a euh, l'âme qui est indépendante du matériel. Donc, il y a des philosophes dualistes qui sont plus proches de, euh, la, du paradigme spiritualiste. D'accord. Après, vous avez d'autres variantes entre ces deux différents types de philosophie. Clairement, Maine de Biran c'était un, une philosophie spiritualiste. Mais aujourd'hui, comme, spiritu, comme la majorité des philosophes sont matérialistes, évidemment les philosophies spiritualistes, euh, voilà, c'est à peine s'ils le connaissent. Hein. On a un ami qui fait un, un doctorat en philosophie en ce moment. Et quand il a demandé à ses professeurs s'ils connaissaient Maine de Biran, bon, ils en avaient déjà entendu parler, mais par exemple des thèses sur euh, la philosophie de, du spiritualisme rationnel, il y en a très très peu, quoi. Et personne ne s'occupe de lui, les livres n'ont pas été réédités, etc. Par que, contre, est... Si vous voulez lire un livre de Mende Biran, on, on, on les trouve assez facilement dans les, dans le, chez les bouquinistes, et on en a scanné quelques-uns, on les a mis, enfin un, au moins un, hein, qui est sur l'Encyclopédie Spirit, où vous pouvez euh, prendre un, un peu mieux connaissance de cette philosophie du spiritualisme rationnel. D'accord, merci. Voilà, et donc Mendebiran, lui, euh, n'avait pas étudié les phénomènes de dédoublement, hein, comme on a parlé ici, et encore moins euh, les manifestations de l'âme après la mort, hein, donc la médiumnité. D'accord mm. Donc les phénomènes spirites, pour en revenir euh, au paragraphe là, il y a ceux où on voit l'âme euh, du vivant qui se dédouble et qui agit à distance et indépendamment du corps, hein. Et après, il y a bien sûr aussi euh, tous les phénomènes ben, pendant, pendant la mort. Hein, c'est Camille Flammarion hein, qui a aussi euh, trois volumes hein, de, de 400 pages chacun, avant la mort, pendant la mort et après la mort, donc, pour montrer euh, les manifestations donc, de notre âme indépendante du corps euh, dans ces trois phases. Et donc après la mort, ben, typiquement, c'est euh, par la médiumnité, hein, les... Euh, le meilleur exemple, ce sont bah, les lettres de Chico Xavier, par exemple, hein, où il a reçu par l'âme des défunts plein de détails qu'il ignorait complètement, donc toutes ces preuves d'identité hein, qui ne pouvaient venir que euh, de l'âme du défunt, hein, qui, avait, qui a donc survécu après la mort. Donc, ça, c'est le, le, tout le complément que le, le, que le spiritisme est venu, non pas inventer, puisque ça a toujours existé, mais qu'il est venu étudier hein, pour euh, montrer bah, regardez, là, vous avez. Euh, euh, des éléments d'identité, des preuves d'existence que euh, l'individualité du défunt subsiste, a survécu. D'accord C'est l'objet du paragraphe suivant. Vas-y, Christophe. Euh, oui, on peut aussi euh, citer euh, tout simplement, parce que je veux bien qu'on n'y croit pas, hein, je me mets à la place de ceux qui ne veulent pas y croire, mais oui. ils, ils ne peuvent pas nier le fait que dans leur langage, les séances de spiritisme n'existent pas. Ils en ont entendu parler, ils savent que ça existe. Oui. Donc, euh, la meilleure des choses à leur demander, c'est bah, pour pourquoi tu n'y crois pas, puisque ça existe. Donc, quelles sont tes raisons qui te motivent à ce que ça n'existe pas Explique-moi, donne-moi la cause. Alors, c'est la table qui bouge toute seule, c'est quoi C'est oui. euh, Parce qu'on ne peut pas euh, parler d'une chose qui n'existe pas, on est bien d'accord on ne peut pas parler oui. d'une chose qui n'existe pas, si on en parle, c'est que ça existe. Alors, il y, y a effectivement, ça, ça fait partie euh, du problème. Il y a beaucoup de gens qui font le raisonnement suivant. Il y en a qui disent « j'y crois pas, donc ça n'existe pas ». Donc là, c'est prétentieux problème. et anti-scientifique, hein, on est bien d'accord. Après, il y en a d'autres qui disent « j'ai pas vu, donc ça n'existe pas » ou « j'ai pas mmh. trouvé, donc ça n'existe pas ». Ce n'est pas Saint non plus un raisonnement scientifique, ça. C'est un peu moins prétentieux que le premier, mais euh, ce n'est pas correct non plus d'un point de vue scientifique. Hein. Là, maintenant, il ben, y, y, y a tout un faisceau, toute une convergence de preuves qui est en train de s'accumuler depuis euh, euh, un ou deux siècles, donc, qui tendent à prouver que l'âme existe, hein, y compris les, les expériences de mort imminente. Donc, le scientifique qui, qui veut vraiment euh, comment dire, suivre la méthodologie scientifique, il a le devoir d'examiner tous ces phénomènes et puis de, de chercher à comprendre, de chercher à les expliquer, d'essayer de oui. voir la cohérence qu'il y a derrière et pas tout simplement dire non, mais tout ça, ce ne sont que des hallucinations. Alors, l'hallucination, pareil, c'est un tiroir, on l'ouvre, on met tout ce qui ne nous arrange pas dedans et puis hop on le referme, on n'en parle oui. plus. Hein oui. Ou alors aujourd'hui, il, il, il y a des expressions un peu plus euh, sophistiquées dans ce sens, c'est… Euh, ce n pas, ce, cela n'a pas de réalité ontologique, L'ontologie est justement l'étude la, la, de, de, de, de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas, voilà, ah, et, et la philosophie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui aujourd'hui est quand même fortement imprégnée de matérialisme, donc les concepts philosophiques qu'on a aujourd'hui, et là aussi on a fait un article dans la revue Spirit sur ce sujet, euh, ben, démontrer que l'âme existe avec les concepts philosophiques actuels, c'est pratiquement impossible. Tu vois? Mais est-ce que ça veut dire que euh, l'âme n'existe pas ou est-ce que ça veut dire que les concepts philosophiques aujourd'hui trop orientés sur le matérialisme ne permettent pas d'expliquer des choses spiritualistes Donc pour moi, en toute évidence, c'est euh, la deuxième alternative. Hein? Ouais. Tu ne okay. peux pas expliquer l'âme si tu restes euh, enfermé dans des, des, des concepts et des philosophies matérialistes. D'accord. Merci Charles. Charles même, même en n'étant pas dans, dans des philosophies matérialistes, on est quand même venu s'incarner pour faire des expériences sur Terre. Et si on n'a pas fait l'expérience de la médiumnité, par exemple, si on n'a pas fait l'expérience d'une mort imminente, si on n'a pas fait l'expérience de toutes ces choses-là, ça reste une croyance. Oui, mais regarde, tu, la phrase que tu viens de dire, tu dis, euh, on est quand même venu se réincarner sur Terre. Donc, ça veut dire qu'on a une âme si on est venu se réincarner sur Terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, une fois qu'on est incarné, ben Kardec lui-même, hein, euh, il, il, il étudiait peut-être le magnétisme, mais encore de très loin, hein, puisque... On n'a pas trouvé de preuves, il y a, il y a des Brésiliens qui se, sont, qui se sont paluchés toutes les revues magnétiques du début du, du 19e siècle hein, jusqu'à 1860 et donc n'ont trouvé aucune trace d'un Rivaille. Hein. Ce qu'on qu a trouvé d'ailleurs, c'est des choses assez intéressantes du genre que Rivail, à partir de 1856, il a habité au 8 rue des martyrs à Paris. Et au huit rues des Martyrs, la, la boutique qu'il y avait en bas avec façade sur la rue, c'était un pharmacien, Hermé, qui était très connu et chez lequel il y avait des conférences et des expériences de magnétiseurs, alors que Rivail, donc, il passait euh, pratiquement tous les jours en rentrant et en sortant de chez lui, il passait devant cette pharmacie. Donc, tu vois, et, et pourtant, quand on lit les œuvres posthumes, il dit… Eh ben, euh, la première fois que j'ai entendu parler de table tournante, alors que ces revues magnétiques, elles en parlaient déjà euh, depuis euh, pratiquement Iceville, hein, depuis 1850, hein, peu après Iceville. Donc, euh, Riva, il ne les disait pas, puisqu'il lui-même, il dit que la première fois qu'il a entendu parler des tables tournantes, c'était en 1855 ou 1854, hein, quand il est avec M. Carlotti, hein, quand vous lisez dans, dans les œuvres posthumes, euh, vous trouvez euh, donc ce récit de Kardec lui-même. Donc, euh, lui, effectivement, au début, il n'y croyait pas. Quand on lui a dit, ouais, mais bon, c'est l'électricité, c'est ci, c'est ça, on peut, un mouvement d'un objet matériel, on peut l'expliquer de différentes façons. Hein. Euh, par contre, euh, quand ils ont dit, oui, mais on pose des questions à la table et la table répond, là, il est dit, ah ben non, non, il faut que la table elle ait des neurones, un cerveau pour penser, euh, sinon, euh, pour moi, c'est des histoires à dormir debout. Donc, il est allé… Il a vu, oui, c'est comme ça qu'il a commencé à étudier en disant effectivement le phénomène est légitime. Donc, si tu vois, il est passé du doute légitime. Mais il en a, il a fait l'expérience. Le et donc, c'est là où il a commencé à creuser le sujet. Il a fait l'expérience, c'est-à-dire qu'il en a fait l'expérience physique, matérialiste si tu préfères. Une provocation, hein. de, de, il, de, il a de fait l'expérience matérialiste de, de, de, du déplacement de la table. C'est ça. Donc, euh, lui… Il, il, Étant donné qu'il en a fait l'expérience, il peut dire euh, « je, je, je peux y croire ». Nous, ça. nous sommes réduits à euh, euh, lire les expériences ou, ou, ou, des, ou, ou voir des vidéos, par exemple, de gens qui racontent leur expérience de, de mort imminente. Mais on n'est pas, euh, je veux dire, on est obligé de croire parce qu'on n'a pas fait l'expérience. Ben, euh, il y a beaucoup de personnes, effectivement, et Kardec, il en parle beaucoup, de ces gens-là, qui euh, se sont convaincus sans avoir euh, vu d'expérience. Hein. Donc, euh, moi, je dois confesser que euh, si je me suis intéressé au spiritisme, c'est aussi parce que j'ai été confronté à un phénomène. D'accord ouais, J'ai vu, comme je l'ai déjà dit, une personne euh, d'un coup qui commençait à parler d'elle à la troisième personne et qui voit qu'elle n'était pas la sienne. quoi. Donc, c'est là où je me suis dit, bah, tu es, es en train de péter un plomb, mon gars. Et c'est à partir de là où je suis allé creuser le sujet. Mais ensuite, quand j'ai vu qu'il disait que les tables tournaient et tout, bon moi, ça me paraissait logique. Et les gens qui, qui parlaient, que les, qui disaient que les tables tournaient, c'était quand même des gens dignes de foi. Et, et en creusant après, ben, j'ai su que ma grand-mère le faisait aussi. tu vois Donc, j'y ai cru. Hein et je ne l'ai vu que euh, quelques années plus tard, où j'ai effectivement pu voir la table tourner. Donc, je n'ai pas eu besoin de voir la table tourner. Pour y croire au départ, hein, à partir du moment où il y a suffisamment de témoignages de personnes dignes de foi euh, qui font ça euh, sans sans avoir euh, un but pour gagner de l'argent, pour se mettre en évidence, tu vois, des personnes qui sont neutres et désintéressées, ben, euh, à partir du moment où, où les où, comment dire ce genre de témoignages s'accumulent, ben, tu finis par te rendre à l'évidence. Hein. Moi, je t'avoue que j'ai jamais vu un électron, hein, et pourtant, j'y crois quand même à l'électron. Il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Euh, donc, euh, alors après, aujourd'hui, moi je me rends compte, c'est que euh, quand on s'arrête et qu'on essaie vraiment de creuser, hein, voire même ben, euh, les voisins encore ici, qui, hein, qui habitent à 100 mètres de chez moi, hein, où, où on a causé, ben, ils, ils m'ont aussi raconté les expériences qu'ils avaient faites avec un guéridon ou avec des verres ou autres. Et ils sont tous unanimes à dire euh, que, euh, effectivement, le, le guéridon, le verre bouge. Beaucoup ont d'ailleurs perdu un peu le contrôle, mais ce n'est pas parce qu'ils ont vu qu'ils croient. Tu vois, tu as, as les deux cas, tu as ceux qui croient sans avoir vu et tu as ceux qui, mal, bien qu'ils aient vu, continuent à ne pas croire. Donc, le, le fait de croire, ce n'est pas toujours forcément lié à, euh, au fait de voir les phénomènes. Il faut qu'il y ait aussi la compréhension. Qu'est-ce qu'il y a derrière est Quel est le modèle qui pourrait expliquer ça pour que la croyance, vraiment, elle s'affirme alors, il a on peut, levées, on peut donc... comprendre une certaine frustration chez, chez certaines personnes d'être obligé de croire sans, sans pouvoir faire l'expérience. Mais on peut faire l'expérience, hein, je te dis. Euh, si tu prends 10 personnes, tu les mets autour d'une table, euh, il y a une chance sur deux que la table bouge. C'est ceux qui veulent vraiment faire l'expérience pour se convaincre. Voilà. Maintenant, de ces 10 personnes… Il y en a peut-être euh, deux qui, qui, qui vraiment avaient besoin de ça pour y croire et qui vont effectivement y croire encore plus, mais les huit autres euh, resteront tout aussi sceptiques après qu'avant. C'est pour ça que en fait, on, on, euh, le phénomène, ce n'est pas quelque chose qui est déterminant et on n'encourage pas les gens à faire des expériences, à faire tourner des tables hein, parce que ça peut présenter d'autres inconvénients. Et, et toutes les personnes que j'ai vues, hein, aussi un ami d'enfance, hein, ils avaient commencé à, à traficoter un peu avec un verre, esprit est-tu -il là, ils commençaient à avoir des réponses, etc. Et puis d'un coup, ben, voilà, il y a une entité euh, un peu plus violente qui est venue, et puis le, le verre il est parti, là, il a se fracassé contre le mur. Là, ils ont eu la trouille et ils ont arrêté. Quoi. Et s'en est resté là. Ils ne sont pas devenus spiritualistes ou spirites pour autant. Tu vois et c'est un peu les inconvénients donc, euh, que, que, dont il faut être conscient. Quoi. Euh, lorsqu'on fait ce genre de phénomène, lorsqu'on lorsqu réalise ce genre de phénomène. Il voilà, y a des fois où euh, ben, on perd un peu le contrôle, entre guillemets. On a besoin du secours, des guides spirituels pour, euh, pour calmer euh, les esprits qui, qui ont commencé à mettre le bas à, à défaut d'avoir l'autorité euh, de quelqu'un d'expérimenté, d'incarner pour arrêter le phénomène. Alors Fabrice je oui, euh, hein. moi, je voulais juste dire que personnellement, je n'ai pas vécu de NMI, je euh, n'ai pas de médiumnité euh, particulière. J'ai été à un moment donné dans la croyance, mais face à la littérature abondante qui existe depuis des siècles des siècles, et encore en français, on n'a pas accès, euh, il, y a, il y a très peu de, enfin, il y a quelques livres qui sont traduits du, du, du portugais, donc on a. Je dirais qu'on a une littérature qui est un peu moins conséquente que la littérature portugaise, mais euh, face à, à cette littérature, euh, à un moment donné, on n'est plus dans la croyance. Quoi. Enfin, moi, je, maintenant, je, je l'ai été au départ, mais là, je sais que ça existe. Je peux te dire, je crois à ça. Je sais que ça existe. Après, c'est sûr que c'est le travail de chacun, mais euh, à un moment donné, je pense que quand on, si on se donne un petit peu la peine d'étudier tout ça, et au bout d'un certain temps, si on se dit, euh, crois pas quand même faire preuve d'un petit peu de mauvaise foi Mais le tout, le tout est de faire les premiers pas, de s'y intéresser, comme pour tout d'ailleurs. Pour tout dans la vie, c'est comme ça. À partir du moment où on s'y intéresse, à un moment donné, on se fait son propre, sa propre, son propre raisonnement et ses propres convictions. Mais euh, je veux dire par là que face à tout ce qui existe depuis, depuis très longtemps maintenant, depuis plusieurs centaines d'années, voire des millénaires, il y a un moment donné, euh, on n'est plus dans la croyance. On sait que ça existe. C'est un fait. C'est un fait. Enfin, moi, c'est ce, ce que je pense. Voilà. Ok, ben, je suis tout à fait d'accord. Merci Fabrice. Euh, Philippe Oui. Euh, en, en fait, euh, j'ai une question par rapport à l'intuition. Est-ce que l'intuition est en lien avec un contact du monde spirituel Parce que euh, l'intuition, c'est quelque chose d'extraordinaire que tout le monde possède. Et euh, J'ai très bien connu René Cuéfer, je pense que toi oui. aussi, je suppose. Oui, oui. Et comme je prat... enfin, je, je pratiquais, j'aime pas ce mot-là, mais enfin, j'utilisais la radiesthésie euh, euh, que j'aime beaucoup. Hein, euh, René m'avait dit à un moment donné, c'est plus le pendule qui répond. Donc, je voulais savoir parce que je n'ai pas trop compris. <rire> ben oui, l'intuition, c'est euh, parce que, donc, je crois que là, il y, a, il y a Vincent et puis Fabrice qui viennent de dire ben, qu'ils ne sont pas médiums. Moi aussi, je disais que j'ai longtemps dit que je n'étais pas médium. Bon, mais en fait, on est tous médiums parce que l'inspiration, l'intuition, hein, le, le, les pressentiments, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont admises, même par des matérialistes. Hein qui sont en fait des, des, des formes douces de médiumnité que chacun a, d'accord et, et donc cette, cette intuition ou ce pressentiment, est-ce que ça vient des réactions biochimiques aléatoires dans le cerveau Manifestement non, ça, ça fait partie aussi de ces, de ces, de ces choses hein, qui, sont, qui sont pourtant admises assez largement, hein. qui sait qui ne croit pas à l'inspiration d'un musicien ou d'un poète hein. Mais qu'est-ce que c'est que l'inspiration Est-ce que c'est des réactions chimiques dans le cerveau Non, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, donc soit de notre âme à nous, soit euh, d'autres âmes indépendantes de la nôtre qui viennent euh, souffler ou, ou nous inspirer. Donc oui, l'inspiration, ça fait partie de, de la médiumnité. Et c'est dans ce sens que quand Kardec disant, nous sommes tous médiums, ben c'est vrai. On est tous, on a tous, on sent tous à un degré euh, minime l'influence des esprits. Voilà. maintenant il utilise le mot médium plutôt pour les personnes qui le sentent à un certain degré voilà. Vincent moi je crois que notre difficulté, on parle de médiumnité, la difficulté de la médiumnité c'est vraiment d'être relié à ses émotions et à ses sentiments et à ses besoins et pour certains comme moi je ne suis pas du tout relié à mes besoins mes sentiments et mes émotions et c'est pour ça que j'ai du mal à Aller vers l'intuition et aller vers, vers des choses qui sont plus subtiles. Et, et la, je trouve que les œuvres de Kardec ne, ne sont pas le, le moyen d'aller vers ses sentiments, ses émotions et ses besoins. Je, je, je ne trouve pas chez, chez Kardec, en tout cas. Et la deuxième réflexion que j'aimerais apporter, c'est que euh, comment aller vers des gens qui ne croient pas en la réincarnation et au, au, à l'âme? Euh, sans blesser leur croyance. La question, elle est là. Mmh. Comment se présenter à ces gens qui ne croient pas sans les blesser, en, laissant leur, en leur laissant le libre arbitre, en laissant oui. la croyance Comment se présenter à eux Alors, la, la première question, c'est bon, vrai qu'il y, y, y a le QI, hein, le quotient intellectuel, mais aujourd'hui, on parle aussi du QE, le quotient émotionnel. Et, et on parle même euh, plus récemment encore d'intelligence spirituelle. Donc, euh, et c'est quelque, ce sont des choses qui sont de plus en plus reconnues en disant bon ben le gars qui a un QI très élevé, mais euh, voilà, il faut aussi euh, compléter cette intelligence par euh, le fait de pouvoir euh, effectivement contrôler ses émotions, de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir euh, euh, contrôler ses émotions en cas de difficulté, en cas d'échec, euh, avoir de la résilience, etc. Donc là, on est déjà dans l'émotionnel. Et puis l'intelligence spirituelle dont on parle aujourd'hui, ça va encore plus loin. C'est d'être bienveillant vis-à-vis -vis des autres, d'avoir cet altruisme, cet esprit d'équipe euh, dans des équipes de travail euh, ou d'activités quelconque. Donc, ça va encore plus loin. Donc là, effectivement, moi, je vois d'un œil très, très positif cette évolution. Donc euh, euh, que les, les directeurs de ressources humaines euh, aujourd'hui se rendent compte que ben, le gars qui est très intelligent, mais qui est, euh, comment dire, qui ne communique pas, il, il, il, est, il est moins utile hein, euh, que euh, celui qui euh, a aussi son intelligence émotionnelle et qui arrive donc à négocier, à trouver des compromis, à, à chercher, euh, voilà, à travailler en équipe pour avoir de meilleurs résultats que le travail individuel et ainsi de suite, d'accord Ça, c'est bon… Un, le, le, en tant que spirit, moi, j'encourage fortement, effectivement, d'avancer dans cette voie. Alors, on a tous, effectivement, beaucoup de, de chemins et de progrès à faire par rapport à cela. Hein, ça, c'est clair. Et moi-même, hein, je dois avouer que c'est Charbonnier hein, qui parle de la CAQ, hein, la conscience analytique cognitive, et, euh, non, qui est justement le, le, le, la partie intellectuelle en nous, et euh, la conscience intuitive extra-neuronale, Hein, qui est justement ce qui vient de l'esprit extra-neuronal en dehors des neurones. Euh, et donc, lui, il dit carrément qu'il faut faire abstraction de la CAQ pour développer la conscience intuitive extra-neuronale. Alors que le, la position du spirit, et j'en ai parlé avec Charbonnier quand je l'ai vu la dernière fois, j'ai dit non, euh, il faut mettre la conscience analytique cognitive en accord avec la conscience intuitive extra-neuronale et donc comprendre analytiquement, avec le bon sens et la raison, toutes ces questions spirituelles. Et c'est ça qui, qui nous fait faire un bond en avant. voilà euh, La deuxième question, c'est ah oui, comment parler avec des personnes… Qui, ben, en fait, il ne faut effectivement pas les choquer. Hein. Euh, moi, j'ai été confronté avec un collègue de bureau, hein, un gars qui, avec lequel j'ai partagé le même bureau pendant… Euh, euh, plusieurs années, hein, qui était vraiment matérialiste, pur et dur. Non, non, quand on meurt, on nous met dans une boîte et tout est fini, etc. Hein? Et bah, je disais, non, il n'y a rien de plus faux. Alors, euh, bon, alors évidemment, il faut, faut y aller. Euh, C'est là l'intelligence émotionnelle fait que bah, on sent un peu la personne, on sait jusqu'où on peut aller, mais il ne faut pas aller la choquer quelque part. Quoi. Et puis, il y a toujours eu des petites occasions comme ça pour dire, ah, bah, voilà, tiens, tiens, telle chose, comment est-ce que tu l'expliques maintenant euh, avec ton point de vue hein? Euh, l'interpeller sur différentes euh, de questions comme ça et, et donc euh, cette personne en fait était même euh, comment dire misogyne hein. je disais mais écoute c'est pas correct euh, voilà et, et donc euh, à un moment je, parce que c'était quelqu'un d'assez euh, comme ça qui aimait bien les boutades j'ai sorti une boutade en disant fais gaffe si tu continues comme ça tu vas te réincarner en femme afghane alors ça l'avait fait, fait rigoler beaucoup sur le moment donné mais c'était, je dirais, peut-être la boutade qu'il fallait pour le faire réfléchir un peu plus. Et un jour, je le vois arriver en pleurant, enfin avec les larmes aux yeux, on dit, et il est venu me poser la question, est-ce que l'âme est des chiens se réincarne aussi Je dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe oh, ben, Il y a le chien de ma fille qui est mort. <rire> Donc, ça prouve que euh, on, hein, le, le, le plus incrédule, en fait, il n'est pas toujours aussi incrédule que ça. Et puis, tu finis toujours par trouver un moyen pour... Euh, semer quelques graines qui germeront plus tard, selon, selon sa bonne volonté selon son libre arbitre à lui. Christophe, euh, Claudia ou Christophe, ouais. En fait, il y, y, y a les deux, moi j'en ai juste pour 10 secondes, c'est qu'en fait, si on réfléchit bien aussi, c'est qu'il y a plus de gens qui croient aux soucoupes volantes que de gens qu'on a réellement vues. Ah, ça, c'est certainement, oui. Voilà, c est c est... Que les l'as vu en photo oui. hein, mais pas en réel quoi. Voilà. Euh, il y a non, des millions et des millions de personnes qui croient sur le coup de balance il y en a très très peu qui en ont réellement euh, moi je suis parfois prochain. surpris hein, pour aller dans le même sens que avec quelle facilité les gens croient à une fausse information, une fake news hein, pour ainsi dire et une fois qu'ils croient à une fake news hein, c'est à dire il y a une fake news qui vient ils y croient quasi instantanément tu vois et après, le temps que tu prends pour essayer de leur expliquer que c'était une fake news et que c'était faux, déjà, parfois, ce n'est pas possible. Hein, la personne va continuer à croire. Et, et pour vraiment lui expliquer, tu as besoin de dix fois plus de temps ou, ou beaucoup plus que euh, le gars qui juste balance une fake news comme ça. En, en une seconde, il la convertit, alors que pour sortir de ça, ce n'est pas toujours évident. C'est là où on, on voit un peu ben, tous ces paradoxes hein, dans, dans la conscience humaine. Hein. De, de, de comment, euh, à quelle facilité des fois on peut se laisser mener en bâton et, et comment on peut résister euh, longtemps pour euh, refuser l'évidence. Oui. Ouais, J'aimerais aussi dire une chose, c'est qu'en fait, je trouve intéressant de voir pourquoi il y a des hommes qui naissent euh, déjà dans la croyance que la vie au-delà, elle existe. D'ailleurs, même avant qu'on me dise, on vit comme si cela était, il y a d'autres âmes qui vivent toute leur vie à la recherche de nier cela. Et donc, je trouve intéressant de voir et, et ça, pour moi, ça prouve justement euh, l'existence de plusieurs vies. Parce que justement, pourquoi il y en a, c'est mon cas, que je suis née dans une famille qui ne croyait à rien de tout ça. Et moi, j'ai toute ma vie euh, été dans, dans le sens de faire des recherches de tout ce qui est dans le domaine spirituel comme si cela était mon évidence et autour de moi tous ceux qui m'entouraient ne comprenaient pas du tout pourquoi dans mon cas j'allais dans un sens opposé à eux et, et quand je vois bien si on voit bien la question se dit pourquoi il y a des hommes qui viennent déjà avec cette euh, notion de l'existence de, de vie après la mort et d'autres qui cherchent toujours à comprendre et à rechercher l'opposé ou euh, à convaincre les autres que cela n'existe pas donc euh, la cause primaire de tout ça, de ces deux croyances différentes, l'un croit que ça n'existe pas et l'autre n'a même pas besoin de croire, il vit comme si cela était déjà. Ben tu l'as dit, hein, c'est l'évolution de l'esprit. L'esprit voilà. évolué, ces... qui a déjà évolué, ben, il a ses idées innées, parce qu'en fait, quand on se réincarne, on en vient du monde spirituel. Hein. Donc oui. euh, voilà, Pour tant soit peu qu'on qu qu qu garde ses idées innées en nous, euh, ben, on les accepte. Et l'esprit qui n'est pas assez évolué, hein, donc, euh, qui a appris à l'école un peu de science, et donc voilà, maintenant je sais tout, il n'y a que ça qui existe et rien d'autre. Donc c'est l'orgueil qui parle hein, euh, et qui fait que ben, euh, l'orgueil montre encore un signe, de, de, hein, indépendamment de l'intelligence, hein, euh, qui manque encore de l'évolution morale, de l'évolution au niveau euh, émotionnel, hein, pour, pour aller justement vers cette humilité qui devrait être la ligne directrice des scientifiques, rester humble devant les phénomènes de la nature et les étudier sans préjugés. C'est oui. Pasteur qui disait, un peu de science s'éloigne de Dieu et beaucoup de science s'en rapproche. Voilà, C'est un peu l'illustration de, de, de, de ça. Et... Oui, je ne sais pas si toutes ces personnes qui, qui recherchent, nous, non, nous allons, si elles se posent à un moment donné cette question pourquoi moi je ne crois pas et pourquoi ah. d'autres ne croient Déjà cette question va, va nous faire réfléchir. Il oui, euh, ouais. y a quelque chose d'où ça vient cette opposition. Si il y a ouais. une opposition comme ça, <rire> celui qui est voilà. orgueilleux et qui n'y croit pas, euh, il va traiter de naïf ceux qui y croient, tu vois, ou d'illuminés, ou de, tu vois. <rire> C'est l'orgueil qui bloque. Et il y a Fabrice aussi qui nous a mis une remarque. Hein. Le fait de refuser l'existence de l'âme ne cache pas une forme de peur de ce qu'il y a après. Donc oui. ça, c'est effectivement aussi quelque chose qui peut constituer un frein hein, euh, de, pour, pour une personne. Hein, si, si vraiment euh, la personne, par exemple, qui, qui a vécu insouciant toute sa vie et a, fait pas mal de, de, a commis pas mal d'abus, euh, du jour au lendemain, en disant « bon, de bah, toute façon, euh, parce c'est la position du matérialiste hein, », J'en profite un maximum tant que je suis là. Quand je meurs, on me met dans une boîte et puis tout sera fini. J'en aurai profité un maximum. Hein. C'est le matérialiste qui est conséquent avec lui-même. Il pense comme ça. Hein. Et puis d'un coup, on lui dit, euh, ben oui, mais attends, ce n'est pas comme ça. Parce que l'âme, elle part avec la conscience de tout ce que tu as fait de bien et de mal. Euh, ben C'est vrai ouais, que celui-là, il va préférer ne pas croire à l'âme. Hein, parce que le fait de croire à l'âme, ça va lui... Euh, tu, tu vois ce que je veux dire, mais bon, pas parce qu'il n'y croit pas qu'il va pas se retrouver de l'autre côté dans le trouble avec euh, gros sur la conscience, comme on dit. Quoi. Voilà. Donc, c'est quelque part effectivement une forme de peur de ce qu'il peut y avoir après, et donc le, le, le, le déni, hein, la politique de l'autruche, je sais pas comment on peut dire, hein, pour euh, non, j'y crois pas parce que franchement ça m'arrange pas d'y croire. Tu vois donc, c'est pareil, c'est toujours encore une réaction. Euh, de, de, de... Mmh. individuel qui, qui, qui, qui manque de neutralité il y a Valérie mmh. elle, elle peur oui, euh, excuse-moi Charles en fait je rejoins ce que Fabrice dit c'est à dire que beaucoup euh, ont peur de croire parce que ça remet en question euh, trop de choses en fait j'ai eu le cas avec mon beau frère qui, voilà, qui me disait tout le temps qu'il ne croyait pas et en fait, à un moment donné, il m'a dit, en fait, je ne crois pas parce que ça me fait peur de croire. C'est ça. J'ai peur de tout ce qu'il y a après. Donc, euh, il préfère nier, tout simplement. Et j'ai une autre collègue aussi qui était dans le même cas. Mais par contre, elle, euh, elle sait que je fais partie d'un centre. Et même si elle ne croit pas, elle me demande quand même de l'eau euh, magnétisée euh, voilà. pour qu'on euh, <rire> qu'elle euh, voilà, est malade. Donc, voilà, c'est mitigé, on va dire c'est ça, mais cette personne, par exemple une personne comme ça qui a peur de ce qu'il y a après on peut toujours lui dire écoute ça existe ou ça n'existe pas, maintenant le fait que tu sais aujourd'hui que ça existe il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire hein. donc euh, il y a quand même des moyens pour essayer de rassurer un peu ces personnes là hein. de, de... et puis je connais une autre personne qui était psychologue, matérialiste justement hein, à qui j'ai parlé de tout ça et puis à la fin elle me dit mais écoute euh, c'est pas possible parce que si tout ce que tu me dis c'est vrai, moi, ça remet complètement en cause euh, tout ce que j'ai appris pendant des années à l'école. Hein. Et j'ai eu, eu la bonne inspiration, ben, pareil, Donc vous voyez ça ne venait pas de moi, c'est des esprits ou son guide à elle, qui, qui m'a peut-être aidé à lui trouver la réponse, je lui dis non, pas du tout, au contraire. Ce que tu as appris, ça reste toujours valable, mais avec ces connaissances-là, tu pourras aller beaucoup plus loin. Et ben, là elle, elle a comment dire saisi la perche, et puis aujourd'hui, ben, c'était au Brésil, hein, une petite, juste avant qu'on revienne. Ben, cette personne a effectivement étudié, euh, le, elle fait partie de l'association des psychologues spirites, quoi. et elle est allée beaucoup, beaucoup plus loin dans tout ce qu'elle faisait. Donc, tu vois, il peut y avoir cette peur, mais on arrive assez facilement quand même à, à éliminer cette peur. Celui qui a fait beaucoup de mal en disant, ben, il n'est jamais trop tard pour, pour bien faire, hein. et, et au niveau des connaissances qui sont remises en cause, en disant, maintenant, ça te permet justement d'aller beaucoup plus loin. Et comme ça, on pourra toujours trouver des arguments pour, pour convaincre. Bon Charles, maintenant on peut le dire à tout le monde, nous sommes immortels, il faut l'affirmer, voilà, même, <rire> ouais, ouais Et moi, moi... Bon, c'est aller plus loin là, c'est dire nous sommes immortels, point, pas tourner autour du pot quoi. C'est ça, et si, et si, si quelqu'un me, me demande est-ce que tu crois en la réincarnation, ma réponse c'est toujours de dire oui, j'y crois autant que le fait que la Terre et la Lune s'attirent. Voilà, c'est la croyance qui est déjà dans le sens d'une conviction qui découle de l'observation des lois de la nature. Voilà. Mais est-ce qu'on peut se permettre de dire que nous sommes immortels Est-ce que c'est pas voilà, est-ce que c'est par rapport à la doctrine spirit, est-ce que ça a du sens Mais ben oui, parce que c'est le cas. On n'est pas éternel parce qu'on a eu un, alors éternel, éternel signifie aussi immortel, mais bon, éternel ça veut dire qu'il n'a pas eu de début, qu'il n'a pas eu de fin. Et immortel ça veut dire on a eu un début, on n'a pas de fin. Oui, l'âme est immortelle, clairement. On peut le dire haut et fort. On peut parler des puissances de l'âme, comme le dit Léon Denis, hein, en disant, oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ben, oh, si, si Une fois que tu admets que tu as une âme, tu, tu, tu, tu rentres dans des ressources infinies. Hein, sur, sur, Par exemple, le, le, le, comment faire face aux difficultés de la vie, comment faire face à des problèmes de santé, ça te donne des ressources qui sont immenses. Hein. Comment faire face à la perte d'un être cher Moi, Je me demande comment les matérialistes y font hein. Ils, ils, ils enterrent, ils, ils n'arrivent hein, ils, ils Il pas vraiment douloureux. à faire à ces choses-là. Le truc, si tu veux, le, le, le truc qui est enterré, à tout moment, ça peut réexploser. Il vaut mieux résoudre le problème à sa source. Quoi. Un deuil douloureux avec des psychologues, parce qu'il faut bien faire travailler des gens quand on souffre. Mais voilà, voilà. Et c'est vrai que euh, moi, je n'ai pas été souvent chez les psychologues. Hein. Mais bon, voilà. Alors on va, on va juste, parce qu'il est déjà 8 h 08 donc le paragraphe suivant, hein, la survivance de l'âme après la mort est prouvée d'une manière irrécusable, c'est un peu fort, hein, et en quelque sorte palpable par des communications spirites. Donc ça c'est, on a vu la manifestation de l'âme pendant la vie, là on voit aussi la manifestation de l'âme après la mort. Hein. Son individualité est démontrée par le caractère et les, caractères et les qualités propres à chacun. Ces qualités, distinguant les âmes des unes des autres, constituent leur personnalité, donc là aussi, c'est toute une question, on pourrait parler pendant longtemps dessus. Qu'est-ce que c'est que la personnalité Comment est-ce qu'on fait qu'on reconnaît que Charles, c'est Charles, que Fabrice, c'est Fabrice, que Vincent, c'est Vincent ben, On reconnaît que Vincent, c'est Vincent. Donc, il y a bien des éléments pour déterminer la personnalité. Donc, ça, ça vaut aussi, une fois que l'âme, elle est de l'autre côté. Outre ces preuves intelligentes, il y a encore la preuve matérielle des manifestations visuelles ou apparitions, donc matérialisation, etc., les moulages, les photos, tout ce qui est venu par après, hein, qui sont si fréquentes et si authentiques qu'il n'est pas permis de les révoquer en doute. Euh, alors après, euh, donc vous avez le support avec beaucoup de détails, mais regardez ici sur la gauche, hein, euh, il y a des sous-titres. Et donc, ces sous-titres, euh, en fait, dans le détail, euh, on montre, il y a des descriptions qui sont faites des différents phénomènes. Donc, phénomène d'extériorisation de l'âme. Hein, comme on en a parlé, sortie, euh, expérience hors du corps, euh, expérience de mort imminente, euh, dédoublement, euh, voilà, hein, extériorisation de la sensibilité, de la motricité. Il y a une pléthore de phénomènes qui parlent de l le, que l'âme ben, le rêve, le sommeil, hein, euh, le somnambulisme. Enfin, il y a plein de, de, de phénomènes qui montrent dans nous vivants l'action de l'âme indépendamment du corps. D'accord après, ben, vous avez les maisons hantées, ben, il y en a, il y, en a hein. il y a des maisons, il y a des endroits où les gens ne traînent pas longtemps, hein. voilà, c'est donc avec des coups frappés, avec des phénomènes à effet physique euh, qui sont inexplicables par euh, d'autres sources, hein, comme le, le, les phénomènes de Heidsville. Donc, c'est des phénomènes qui ont toujours expliqué. Après, les phénomènes des tables tournantes, ben oui, c'est les phénomènes à effet physique, les tables tournent, elles répondent à des questions. Hein. Il y a les, donc la médiumnité un peu plus, fil, enfin, disons, le meilleur degré qui est l'écriture, hein, la psychographie. L'audition, Jeanne d'Arc qui entendait des voix, qu'est-ce que c'est que ces voix Est-ce que c'est les réactions biochimiques de son cerveau ou est-ce que c'est vraiment des choses qui venaient de l'extérieur hein, pouvaient... que Jeanne d'Arc, hein, elle, elle, elle entendait les voix sur ce qu'il fallait faire. Mais elle avait aussi la vision de ce qui allait se passer. Il y a, il y a plusieurs cas où Jeanne d'Arc, en parlant avec quelqu'un, en disant, il va se passer telle chose. Ou, ou toi, par exemple, fais attention parce que tu ne vas pas vivre longtemps. Et puis le soldat qui, le même jour, s'était noyé dans la Loire. Quoi. Et, et il y a plein de... Ça, voilà, Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer uniquement par le cours physique. Les apparitions et les matérialisations des esprits. Donc Je vous ramène à... Katie King, euh, Eusapia Palladino, euh, la saga de l'ectoplasme, hein, le, le, le gros livre. Le deuxième volume, ça traîne un peu, on a des problèmes avec l'imprimeur en Pologne, mais le, le, le thoma, donc on l'a déjà, et là, vous avez 1000 pages qui vous parlent donc, de ces phénomènes de, de matérialisation des esprits, hein, l'ectoplasmie. Xenoglossie. Ben, ce sont des médiums qui parlent une langue qu'ils ignorent totalement, parfois des langues archaïques et des choses comme ça. Hein, donc, pareil, ne, difficilement viennent de leur âme, elles viennent plutôt d'une autre âme. Les expériences de mort imminente, hein, donc ça, c'est le, le phénomène aujourd'hui euh, à la mode, hein, qui, en vogue, hein, qui, qui, parce que pourquoi ben, Moi, je, je, je répète, c'est tout simplement excellent pour démontrer ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. C'est le nouveau phénomène qui est venu envahir euh, euh, ben depuis quelques décennies hein, avec les progrès de, des techniques de réanimation. Le docteur Moody qui a lancé son premier livre là, en, dans les années 70, en disant, tiens, c'est marrant, les gens qui ont passé ce genre de choses racontent tous la même chose avec l'histoire du tunnel, le guide de lumière, euh, voilà. et puis toutes tout les, les centaines, les milliers de livres qui, de, ou de thèses même qui ont été écrits par la suite. Hein avec parfois des preuves objectives d'identité ou des choses qu'ils ont perçues et qu'ils qu ignoraient complètement de leur conscient et qui ont pu être vérifiées par la suite. Après, ben, il y a les visions sur le lit de mort. Donc ça, ben, c'est arrivé à mon père. Hein. Enfin, je pense que si vous avez quelque part accompagné un mourant, vous avez peut-être vu ça. Ben, quand quand l'âme commence à se dégager tout doucement du corps, hein, hein, euh, c'est ce qui se passe en fin de vie. Ben, elle commence à percevoir des choses, euh, elle est plus attachée dans le corps. Hein. Et puis mon père, qui ne croyait jamais trop à ces choses-là, qui disait toujours euh, « personne n'est jamais revenu de, du cimetière » pour nous dire comment c'était, même ce que je lui disais, il ben, n'y a rien de plus faux, hein, mais il restait toujours sceptique. Et ben, à un moment donné, ben, il était euh, une semaine, dix jours avant de mourir, hein, assis euh, sur une chaise à côté de son lit à l'hôpital, et, et donc euh, dans un état comme ça de demi-endormissement, d'un coup il commence à parler euh, comme s'il parlait avec sa mère. Alors Il est revenu à lui et puis je lui ai demandé, je lui ai dit tiens, euh, tu as parlé avec ta mère, il m'a répondu oui, j'ai parlé avec ma mère. Voilà Donc euh, c'est pour quelqu'un qui était pourtant assez incroyant et endurci au départ, ben, voilà, c'est sa mère qui était, qui était mort 30 ans avant, qui était venue le chercher. Quoi. Hein? ou qui, qui, qui se préparait à l'accueillir. Et après, ben, vous avez aussi euh, la réincarnation. Hein, donc, les phénomènes qui prouvent la réincarnation. Donc là, euh, c'est Gabriel Delanne, hein, le livre La Réincarnation, avec les, et, et aussi Yann euh, Stevenson et Jim Tucker, hein, les 1000 cas ou 100 cas de réincarnation. Hein, les petits enfants qui se rappellent de plein de détails, de choses, de lieux, et, de, de, de, de, à des endroits qu'ils n'ont jamais connus, voire même euh, les marques, les tâches de naissance qui correspondent avec les blessures qui ont occasionné la mort dans la vie précédente. Hein, ça va loin. Hein. Et donc, euh, là aussi, il peut y avoir des preuves objectives donc, qui montrent que, euh, voilà, que, que la personne qui prétend avoir été une autre personne dans sa vie passée, il ben, y, a, y, a, y a plein d'éléments qui sont totalement ignorés et qui ont pu être vérifiés, donc qui tendent à prouver qu'effectivement l'âme existe et qu'elle se réincarne. d'accord Donc là, vous avez un petit panel, vous voyez le fait que l'âme existe, vous avez euh, tout un faisceau, toute une convergence de preuves. Alors, il y a par exemple l'enfant qui se rappelle euh, de sa vie passée, il y en a qui disent oui, mais euh, ça ne prouve pas forcément la réincarnation. C'est peut-être un esprit qui vient et qui dit ça à l'enfant. Mmh. C'est possible. Alors, OK, ça peut être une explication. Mais on empêche que cette explication prouve déjà qu'il y a des esprits et que la survie. Et donc, il sur... donc, hop, là, on saisit la perche en disant ben, Tu n'es pas loin, hein, tu as déjà fait un bon pas, là, hein, pour. Euh... Et donc, toutes les autres explications, en fait, quand on cherche, qui peuvent expliquer indépendamment, individuellement, un ou l'autre des phénomènes, on se rend compte que la seule explication qui permet d'expliquer tous les phénomènes, c'est encore la plus simple, qui consiste à dire qu'on a une âme et qu'elle survit après la mort et qu'elle se réincarne. Voilà. Je vous encourage à regarder, hein. je pense que c'est assez long, mais euh, vous avez... Euh, voilà donc. Euh, euh, des descriptions de tous ces phénomènes avec des exemples. Hein. Les expériences hors du cours, il y a le cas connu de Émilie Sager, hein, je crois qu'il est cité par Kardec, hein, où les élèves voyaient leur, leur, leur, leur maîtresse devant eux dans la salle de classe et puis ils regardaient dans le jardin, ils la voyaient aussi dans le jardin. Hein. Mm. C'est un exemple de, de, de dédoublement de sortie hors du cours. Les maisons hantées, les transports d'objets, ouais, bon, à Iceville et puis tant d'autres. Les tables tournantes, hein, bon, elles tournent encore aujourd'hui. Euh, L'écriture, euh, ben, les lettres de Chico Xavier, hein, les mères de Chico Xavier, si vous n'avez pas vu le film, regardez-le parce que c'est extraordinaire. Le travail de deuil que fait par exemple euh, Morissette dans le groupe de Dunkerque, hein, qui, là aussi il hein, y a des personnes en deuil qui sont venues et ils ont eu des, elle a eu plusieurs preuves d'identité hein, que l'âme du défunt a effectivement survécu et peut se communiquer. Donc ça, ça, ça aide énormément. Il y a des personnes qui sont rentrées en pleurs et des pleurs de révolte et qui sont ressorties en pleurs de joie. Quoi. Hein Donc, euh, ça, ils, ils arrivent à faire des miracles hein, grâce à ça. Les matérialisations, alors ça, c'est vrai qu'on en voit un peu moins aujourd'hui, mais ça existe toujours. Hein. Euh... Les expériences, les conditions que les scientifiques ont imposées euh, étaient trop drastiques. Donc, les médiums, euh, après la guerre, ils n'ont plus voulu se resoumettre à toutes ces fouilles enfermées dans des cages, euh, attachées, etc. Donner des vomitifs pour être sûr qu'il n'y a pas des choses qui sont cachées dans l'estomac. Enfin, bon, c'est abominable. Quoi. Mais les phénomènes existent toujours. Hein. Euh, je vous conseille de lire la, la saga de l'ectoplasme. Même si vous n'avez pas la force ou le courage de le lire complètement, parcourez-le au moins, vous verrez. Euh, voilà, est-ce que vous avez encore des questions et après bien sûr il y a aussi euh, le fait de vouloir aller plus loin donc ce qu'on verra par la suite hein, c'est le, le père esprit hein, de, que l'âme c'est pas juste euh, une idée hein, qu'elle a une réalité semi-matérielle donc qui est matérielle pour ainsi dire dans le monde des esprits tangible hein, qui est le corps spirituel ou père esprit Voilà. C'est clair? Oui, oui. Ben voilà. Donc c Alors, ce que. Ce que euh, pour ceux qui lisent l'anglais, je peux vous conseiller aussi un livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle La science de la vie après la mort, Science of life after death. Et là, vous avez à la fois des scientifiques et un philosophe. Qui euh, montre justement cette convergence de preuves et euh, philosophiquement, quelle est la vraie attitude correcte d'un scientifique qui devrait avoir devant une telle convergence de preuves. Voilà. Et c'est un livre qui, qui tape très, très fort sur, euh, comment dire, euh, ce changement de paradigme qui est nécessaire dans la science, donc d'enlever de, ces œillères matérialistes et puis euh, d'aller vers une vision beaucoup plus large, beaucoup plus ample de toutes les dimensions euh, de la nature. Voilà. Non, pas seulement la nature matérielle, mais aussi la nature spirituelle. Les gens qui ont Netflix, il y a une série aussi qui est intéressante, il y a toute une série qui est sur la vie après la vie. Voilà, la vie après la vie, donc la vie par-delà la vie, c'est aussi un livre qu'on qu a écrit, enfin, qu'on a, qu a publié il n'y a pas longtemps. Et vous avez, euh, voilà, c est, c est, les choses sont vraiment le, le, le manifeste pour une science post-matérialiste hein, qui est fait par, euh, euh, comment il s'appelle déjà ce neurochirurgien canadien, Mario Beauregard, euh, enfin, il y a voilà, des centaines de scientifiques qui, qui vont un peu dans le même sens que ce livre dont je viens de parler. Donc ce manifeste, vous pouvez le trouver sur le site de l'INRES traduit en français. Hein. Et l'autre livre, pour l'instant, il n'existe qu'en anglais. Mais bon, voilà. Et puis, vous, je vous conseille aussi de regarder les conférences de, de médecine, des congrès de médecine et spiritualité. Donc, euh, c'est une chaîne YouTube du LMSF hein, qui s'appelle « Médecine et spiritualité ». Et donc là, ça y est, toutes les conférences de tous les congrès depuis le premier en 2007, je crois, jusqu'au dernier en 2019 avant le covid toutes les, et même celles qui ont été faites virtuelles après sont euh, sur cette chaîne YouTube et, et ben, l'Association internationale de médecins spirites, c'est vraiment son but de, de pousser, d'encourager un paradigme spiritualiste dans la médecine en considérant l'être humain euh, comme un être euh, bio, socio, psycho, spirituel. Hein, donc toutes les dimensions de l'être humain et pas uniquement la partie euh, biologique. Alors Philippe, euh, Philippe, oui. Oui, euh, en Angleterre et aux États-Unis, il, il existe des églises spirites et pas en France. Comment, comment se fait-il Alors, ce sont des églises spiritualistes, comme ils disent en anglais. Hein. Voilà. Alors, euh, bon, ben, en fait, là-bas, ils appellent ça church, hein, ils appellent euh, église. Hein, C'est un peu euh, sur la, la, la, qui découle un peu de la culture. Euh, protestantes hein, qu'ils ont, où donc euh, ben, chaque église protestante, chaque pasteur euh, est un peu libre de, de, de créer son église et puis il a son interprétation à lui de l'évangile quelque part. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que certaines interprétations parfois un peu abusives euh, vont vers euh, ce, ce qu'on appelle des sectes, hein, donc, euh, euh, un, peu, un peu trop loin, hein, avec des gourous qui commencent à s'installer, mais Sinon, euh, effectivement, il y a des églises et les spiritualistes ont aussi leurs églises euh, en Angleterre. Et donc, euh, euh, en France, il n'y en a pas. On a des groupes spirites, hein, parce qu'en France, euh, les, je dirais, on, on aime un peu moins les églises que euh, les anglo-saxons, hein, qui, qui finalement les acceptent quand même. C'est pour ça qu'en France, on parle plutôt de groupes spirit que d'églises spiritualistes, comme ils les appellent en Angleterre et aux États-Unis. Après, vous trouverez des petites différences. Hein. Donc, les spiritualistes, évidemment, leur point de départ, c'est aussi à Hadesville en 1858, hein, 48, pardon. Euh, mais euh, bon, certaines églises spiritualistes anglaises, par exemple, euh, n'acceptent pas la réincarnation. Il y en a de moins en moins. Hein, mais les spiritualistes anglais ont toujours eu un peu plus, et, et américains, un peu plus de difficultés avec la réincarnation. C'est pour ça que Ian Stevenson, c'était un Américain et qu'il a fait ses études aux États-Unis. Et depuis, hein, euh, voilà, le spiritualisme ou au moins le dualisme hein, euh, se développe quand même beaucoup plus aussi dans ces contrées-là. C'est de nouveau en train de converger un petit peu, si vous voulez. Ils sont très, très proches de nous. Très bien. Merci. De rien. Voilà. Si ce y a une autre question Sinon, euh, voilà, bah, vous pouvez toujours poser les questions bah, sur le groupe Skype euh, ou ailleurs donc, il ben, ne me reste plus qu'à vous remercier de, de, de votre participation aujourd'hui, des questions. Remercier aussi les bons esprits de nous avoir aidés, de nous avoir guidés, inspirés dans, dans le travail de ce matin, dans les études de ce matin. Et surtout que cela puisse nous aider dans notre évolution vers le bonheur Voilà, et aussi les esprits qui étaient avec nous. Voilà, ben je vous remercie infiniment, je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis je vous dis, ben, à jeudi pour ceux qui viennent au cours médiumnique et à dimanche pour ceux qui, euh, pour la semaine prochaine, pour la suite euh, de, où on va parler donc de l'origine et de la nature des esprits. Voilà, Donc l'esprit existe, après c'est d'où il vient et qu'est-ce que c'est. Et ensuite, euh, progression des esprits, c'est-à-dire euh, quelle est le, la loi d'évolution. Hein, ce sont, une fois que la personne est convaincue qu'elle a une âme, la question suivante, c'est OK, mais alors d'où elle vient et où elle va et, et, et quel est le but de la vie sur la Terre Et donc, c'est les, les questions qu'on verra dans les cours suivants. Et a, a vibration hein, cet après-midi Alors cet après-midi, ouais, on a la, la réunion du Centre Léon denis hein, Donc euh, là, on se connecte sur Skype. Hein, donc euh, ceux qui veulent venir aussi sont les bienvenus. Hein, c'est de 15h30 à 17h à peu près. Ça se fait en hybride, hein, on est euh, deux, trois, quatre euh, qui sont présents euh, chez, chez Dominique, et puis après aussi deux, trois, quatre euh, qui, sont, euh, qui se connectent euh, ce, par Skype. Voilà. Donc ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Et la vibration se fait après euh, une lecture du livre « Le problème de l'être et de la destinée » de Léon Denis. C'est le même lien de Skype euh... Alors non, c'est un autre lien, c'est les, les réunions de, donc vous, vous les trouverez sur léondenis.org. Hein, c'est le, le, en fait le centre qu'on a à Mulhouse, hein, ce n'est pas une église, c'est le centre, euh, qui, qui organise ces réunions de, euh, un dimanche euh, tous les 15 jours, et donc c'est cet après-midi. Donc je vous mettrai sur le Skype de, de l'étude, je vous mettrai le, le programme comme ça, avec, où il y a aussi le lien. Merci. Pour ceux qui veulent participer. Merci. Merci à tous. Merci, Merci à tous.